What's up, gens de l'internet? J'espère que vous allez tous magnifiquement bien. sur le jour pour une vidéo, mais il n'y personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis. On se retrouve pour une vidéo très très très, très cool parce que aujourd'hui, les amis, vous me dites toujours: oh, écoute, tu fais que farmer du PVP jamais, tu pilles jamais, bla Donc aujourd'hui, les amis, c'est euh, deux pillages dans une vidéo. Donc la, le premier pillage est un pillage totalement fail. Et le deuxième, j'étais en train de miner et je suis tombé sur une base plutôt intéressante. Je vous laisse regarder les amis, en espérant que la vidéo vous fait plaisir. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu dès maintenant et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse sur les pillages. Ciao, ciao. What's What's it? you you a pas it? me, ça se trouve dans toute vidéo du stuff, ça sert à rien. Vous avez, vous avez des cryptons? Pourquoi y'a un trou Ah, moi j'ai de l'eau Ah, si j'en ai un, je crois. Si, okay, ça, pris, ça, ça frise, ça frise, ça frise. Oh, hein. Ça frise, ça frise. En fait, il... la base en fait, en fait, de tout à l'heure, le serveur, il fait. Euh, Genre 5 euh, minutes, il bug. Arrête passe pas devant moi. Mais arrête de passer devant moi, what the fuck Et qu'est-ce qu'il y a du coup C'est bon, je suis C'est une base à Opsi Stone, faut croire. Venez, On a de quoi faire des. On a de quoi faire des. Comment ça Oh, venez, venez, venez, venez, venez, venez. Je deux trous je suis là, je suis là, je suis là, je c'est ouais. un trou, c'est un trou, hein, les Putain, il est, est passé trop, trop de chance. Ok, bon, bah, c'est une façon de voir la vie chaos. Hein. Vas-y, on est d'un, on est d'un. Marcus tu as un Moi, je te contre dis, contre il, vous il est plus par là, regarde, il est là, non pas. Il a, ouais. il oh, Regardez sais faites le Sage nir Il bégaye, hein, il est à 35 blocs de nous. Attendez. Je suis pas, je suis pas, je suis pas. suis pas de conneries, il y a peut-être un décrypte pour rien. Il est trop, comment il est perdu Il est là, il est là, il est là. y Icons. Oh, des on morts mort, demande de mettre. T'es con Ah non, vote de con. Mettez qu'un secret. Peut-être ils ont pas de son, hein. Ah, c'est des gros votes. Sneaky, sneaky, sneaky, sneaky, sneaky. Là, là, là, là. Oh, écho, ouais, ouais, ouais, et vous pensez à. Regarde, regarde, s'il te plaît. Ouais, voilà, c'est ce que je me disais. Regarde, regarde, regarde. Tu peux me taper la chat, s'il te plaît. Vraiment, c'est pas bien protégé, on peut sûrement se taper dedans. Faites des essais. nous hein Faites des essais. Faites des essais, je vais aller voir le champ et tout, moi. Tu peux me donner quelque ah, part? Euh... Non, euh... je suis dans, je suis, dans, je suis, dans, je suis dans. Ah non, non, c'est bon, il est temps, bon, il est temps, bon, il est bon, temps. Bon, bon, bon. Cool, Archeos. C'est full open. TP, TP, Arkeos. Dans le champ de citrouilles, a pas grand chose. Ouais, à en fait, de c'est des coffres sécu, c'est des coffres sécu. TP, TP, archéos. Ok, thanks. Moi, je regarde la forme en ce moment là. Mais elle est explosée, leur forme, frère. Ouais, je crois qu'ils ont déjà fait piller leur forme. Attends, leur non, non, non, 100% y a quelque chose là. C'est un fric, c'est un coffre. Y'a plus ça, de coffre. Attends, peut-être c'est moi, mais. Attends, mais ils ont tout pété? Volkin, y y'a rien. Mais vous faites péter quoi là Y'a rien, non, c est... C est un... oh, Y Y'a plus, plus de coffres, hein. Ils ont tout pris, hein. Eh oui, hein. Oh Non, les gars, c'est des mecs qui étaient aussi en train d'assaut comme nous, je ouais. crois. Ouais, ouais, ouais. Je... Non, mais Diplo si il est à 66 mètres, hein. Et y a un mec à 50 mètres. Ouais, Krios, oh. c'est un gars no stuff, il est dans une autre faction, il est no stuff. Mais oui, gros. Oh, oh yeah, yeah. Donc, on a assaut une faction qui était déjà en train de se faire assaut. Putain, what the fuck? En fait, on a assaut une, une, une faction qui est assaut une autre faction. What the fuck? Ah, dommage. C'est bizarre Putain, mais là-bas, c'est bien. Ok, les gars, je suis en train de miner avec mon ami la salade, tu vois. J'ai un inventaire dans full mineur. On vient juste de commencer, et là, je vois, il y a deux gars juste là. Euh, Vagabond et dead quelque chose. Donc, on va essayer de voir si on peut pas essayer de les tuer. Euh, il est nos... Les deux, sont, les deux sont joueurs, ils ont pas à slash -nir, donc ils savent pas que je suis là. Il y a peut-être une BP quelque chose. Je vais essayer de voir. T'es toi à moi si tu veux. Tu m'entends Ouais. Je sais pas pourquoi ça m'a pas connu une lost mais Ah putain je suis fil d'attente, c'est ça pour le deuxième hein. Pour, pour... Il est en train de miner lui aussi, je crois. Je vais le tuer. C'est bon, je l'ai okay, tué. Il faut le P4 je de... crois Non, c'est bon, un autre, attends. Un autre, un autre. Dead. Euh, je l'ai pas vu encore, l'autre. Ouais, il était P4. Euh, J'ai plus pas ses bottes. Je veux juste ses bottes. Vite fait, je peux les vendre à la vu après. Euh, voilà. Il y a un je gars normalement au-dessus. Je sais pas qu'est-ce qu'il foutait. Ouais, bah je sais pas si tu dis que tu lag. C'est peut-être pas de peut bonne idée. Il y a son pote Vacabon. C'est leur femme en fait. J'ai changé, de code, changé. claim leur base. Oh. J'ai claim leur base, gros. J'ai claim leur base C'est toi que j'ai TP Non deux non c'est pas moi, c'est pas moi. Ok. C'est bon que je l'ai tué. Je sais pas qui c'est que t'as TP mais c'est pas moi. Ok t'ai TP ah. là c'est bon. Euh Tiens t'as récupéré son stuff. C'est leur base en fait regarde Euh ouais ouais ouais ah J'ai des ouais. claims sans faire exprès. Genre j'ai fait un F-claim pour me protéger tu vois et j'ai claim leur base. Y'a peut-être des coffres quelque chose. Oh ça monte ici, regarde Y'a des coffres il y a des pommes d'or, bon, je prends les pommes d'or. What the fuck oh, Tiens, tu veux... Please. en fait, t'es hésité. T'inquiète, C'est à toi. Si c'est pas P4, les... Tiens, regarde, garde, oh, ouais, garde euh, les le, deux trucs p le, Garde les deux trucs P4, le reste, euh, prends pas, ok. On va le laisser. Euh, J'ai mis dans ton coffre en bois. Euh... On va... Je vais lui juste prendre le 100p4 par exemple, je vais remettre sa Pharmax, puis c'est tout, je crois qu'il n'y a pas besoin d'autre chose. Hein. On va lui laisser le diamant et la redstone. Tu l'es plus, tu l'es plus les pauvres, on va le claim là. Ah, on va pas les tuer. Je crois ils sont no stuff et tout, viens. On va retourner miner il devrait pas nous casser les couilles de toute façon, ils m'ont dit. C'est des abonnés, il veut screen. Euh, ok. Attends, on va aller prendre photo avec lui. Viens, viens, on va prendre photo. <rire> Les gars donc on va, comment... on va tester le château Donc aujourd'hui il y a un château sur skill PVP. Donc je sais pas si on va mourir ou quoi Parce que bon on va pas se mentir le serveur il a quand même beaucoup On va faire un petit kit de chimiste vite fait On va espérer être chanceux ne pas mourir Si on meurt bon bah hein, c'est pas grave ça sera, la fin de... ça sera la fin De notre vie quoi mais bon euh, De toute façon on peut toujours back De toute façon on a des potions de repair On a des perles on a presque tout ce qu'il nous faut Donc là il faut aller euh, tuer des cristals donc, euh, le... Ok, il est là, parfait. Donc, euh, let's go, les gars. Il faut, cr... faut casser des cristals. Donc, dès qu'on casse un cristal... Oh, il y a déjà des gens qui ont détruit le cristal. Dès qu'on détruit un cristal, en fait, euh, on obtient la... des points pour la faction. On obtient aussi, euh, si je me trompe pas... On obtient... Oui, si je me trompe pas, bien sûr, je dis bien si je me trompe pas. On obtient euh, d'autres trucs aussi. Lui, il a peut-être oublié qu'il avait pas d'armure. Ok, non. Parce que des fois il y en a Et là ensuite euh, Ok donc je m'explique Il y a des cristaux Il y en a 4 Ensuite lorsque les cristaux sont brisés Il y a euh, un boss qui apparaît Et en fait le boss Faut le tuer Et quand on tue le boss euh, Quand on tue le truc C'est euh, super OP Et ça donne 500 points Un legendary bag une Un event key Et des trucs comme ça Donc là il faut aller tuer... essayer de tuer le boss Si on est chanceux On va arriver à temps pour faire l'event Malheureusement on peut voir Il y a des, il y a des trucs là je sais... Ah c'était peut-être en bas en fait non c'est bon, je crois que c'était en bas Ah ouais c'était en bas, fuck Non, casse pas les couilles, mais casse pas les couilles, casse pas les couilles, casse pas les couilles là Casse pas les couilles gros En fait c'est en bas le château, ok je savais pas moi Pardon Non c'est pas en bas, putain Je me suis enculé moi même <rire> Ah si si si, c'est si, en bas, si, si si si Il y a un genre de truc ici C'est bon, on est arrivé au château, les gars. Donc, euh, comment on rentre à l'intérieur Il faut aller par en haut, par là. Ok, d'accord. Je me suis totalement... C'est super mal indiqué, les gars, par exemple. Je vais pas vous mentir. C'est super mal fait, mal indiqué, en tout cas. Euh... Donc, déjà, on va monter ici. Allez, casse pas les couilles, là. Vite fait, merci. Donc, le château, il est là. Enfin, putain, c'était compliqué de le trouver, les gars, en vrai. C'était un peu mal fait, et euh, il a tué le boss déjà, donc c'est déjà terminé. C'est un peu... What the fuck C'était un peu nul, les gars, j'ai fait de la grosse merde. Mais, euh... c'est pas grave, on va quand même... Euh... Il y a quand même plein de gens ici, donc on va voir si on peut pas essayer de focus sur un gars ou deux. Il y a tous les joueurs qui s'en vont dans la même direction. What the fuck, quoi. C'est bizarre comme event quand même, enfin, c'est pas si long, c'est censé être un gros, gros event et ça dure quoi, 15 minutes même pas, c'est un, euh, un peu dommage quand même, on va rester dans le temps, on va essayer de tuer des gens, hein, mais euh, je pense pas que ça va euh, marcher très fort les amis, donc je vous laisse.